chers amis qui êtes en recherche euh, j'ai découvert depuis quelques mois euh, dans le domaine de l'alimentation les graines germées alors elles sont super ces graines germées parce que euh, j'ai découvert donc la marque germline euh, g-e-r-m-l-i-n-e -E, et en fait euh, ça permet euh, de saupoudrer de toutes ces salades des protéines euh, ça s'appelle des graines germées voilà euh, je les trouve souvent dans des magasins bio euh, il y en a tout, toutes sortes un peu partout dans, dans Paris euh, alors j'avais découvert par hasard que c'était très intéressant mais j'ai découvert encore hier soir il y a une des propriétés encore plus intéressantes, directement anti-cancer, avec des études prouvées. Et je vous mettrai le lien de l'américaine qui a mis les différentes études. Mais j'avoue que j'ai écouté ça hier soir. C'était très très compliqué à comprendre. Voilà. Et en fait, donc, il s'agit des pousses germées de brocoli. Voilà. On va les découvrir sous une un petit, j'ai envie de dire pas un sachet, mais alors ça peut être des graines à germer ou des graines déjà germées directement à mettre sur sa salade euh, à rajouter dans, euh, sur avocat, tomate, etc je trouve ça délicieux et ça apporte beaucoup de protéines pour ceux qui euh, ne veulent pas manger euh, de viande voilà, bisous, à très bientôt